Dans cette vidéo, nous allons parler de la régression vers la moyenne. Alors, pour parler de ça, je vais vous prendre un exemple qui est celui des examens à l'université. Il y a plein de pays dans lesquels vous avez des, des examens nationaux, dans lesquels euh, chaque institution envoie ses étudiants et, et est en concurrence avec toutes les institutions nationales. Alors, imaginons que vous êtes le... Euh, que vous êtes le, le président d'une université, ou en tout cas à la, à la tête d'une institution euh, d'enseignement supérieur, et qu'une année donnée, vous avez euh, un, un échec complet, c'est-à-dire que vous êtes dans le top 10, dans le, les, le top 10 des, des moins bonnes institutions euh, par rapport à ce concours. Alors vous êtes consciencieux, vous, avez, vous essayez de mettre en place un certain nombre d'éléments, je ne sais pas, du tutorat, du. Du, du, des, des, un certain nombre d'investissements, des cours en plus, peu importe, pour euh, améliorer le niveau de vos étudiants. Euh, L'année suivante, même concours. Et là, au lieu d'être dans les derniers, alors ça, vous n'êtes pas passé dans les dix premiers, hein, mais vous êtes plus proche de, des établissements moyens. Alors là, vous vous dites « Ah, bah, c'est sûrement ce que j'ai mis en place comme mesures euh, qui ont aidé euh, à l'amélioration de la situation. Bah, » Je ne veux pas dire que, que c'est parce que vos mesures ont été inutiles, mais si vous attribuez euh, à vos mesures euh, la, la, la cause de cette euh, montée de progression dans le score, eh bien vous êtes en train de, de faire un, une erreur de type régression vers la moyenne. Alors, pour comprendre cette erreur, il faut s'intéresser un petit peu quand même aux mathématiques et en particulier à la distribution des variables continues. Je m'explique. Pourquoi c'est un argument fallacieux Parce que c'est une inférence incorrecte quant aux causes qui existent entre les différences entre deux mesures successives du même phénomène. En l'occurrence, dans l'exemple qu'on a donné, la mesure, ce serait la réussite à un concours national ou à un examen national. Pour comprendre en quoi c'est une erreur, il faut s'intéresser un petit peu à la question des distributions. Et donc là, je vous montre la distribution d'une variable continue. Alors continue, ça veut dire qu'il peut prendre n'importe quelle valeur, disons ici, entre 0 et 100. Dans notre exemple, c'est la note moyenne de votre établissement à l'examen national. Si vous êtes dans les très bons établissements, vous êtes sur le, le, le, la partie droite de la courbe, là où il y a peu d'établissements qui ont une très bonne note. Si vous êtes un établissement moyen, vous êtes plutôt dans le, le gros de la courbe, là où il y a beaucoup d'établissements, c'est pour ça qu'il y a un pic avec une note moyenne, et euh, dans notre exemple, on a une queue de, de, un peloton de fin avec euh, peu d'établissements avec une note extrême. Et en fait, c'est naturel que si deux années consécutives vous êtes dans un extrême, c'est assez peu probable. En fait, ça arrive qu'il y ait des extrêmes, mais euh, la, le, le, le tirage aléatoire suivant un extrême, bah, la probabilité la plus forte, c'est qu'il soit, encore une fois, plus proche du milieu. Et donc, c'est les lois du hasard, les lois des probabilités qui font qu'il euh, y aura un écart probablement euh, entre les deux euh, mesures successives. Et donc, il ne faut pas interpréter euh, cet écart comme venant forcément d'interventions extérieures. Donc, euh, quelque part, l'erreur de la régression vers la moyenne, c'est euh, de, de croire que parce que la première mesure est extrême et la seconde est plus proche de la moyenne, c'est lié à une intervention externe. Non, ce n'est pas nécessairement lié à une intervention externe, c'est la loi des probabilités qui, fait, qui est comme ça. C'est rare d'avoir deux mesures extrêmes d'affilée. C'est moins probable que d'avoir une mesure extrême, puis une mesure plus proche de la moyenne. Il faut aussi dire qu'on parle souvent de régression vers la moyenne, parce qu'on régresse, on revient vers la moyenne, entre deux mesures, mais l'inverse est aussi vrai, on peut être dans la moyenne au début et euh, ensuite avoir une valeur extrême et euh, chercher à interpréter ces écarts euh, comme relevant de facteurs externes alors que c'est absolument normal dans la loi des probabilités.